et salut tout le monde c'est coxwing et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur minecraft murder donc c'est un serveur que j'ai trouvé comme ça sur le net que j'aime très bien. Mais vu que je suis en version craqué, je ne pouvais pas aller sur iPixel. Et oui, c'est pas bien le craqué. mais euh, bon. Alors, euh, je vous mettrai dans la description. Alors, oh, ok. Dans euh, la description, le serveur. C'est parti Re Donc, la partie va commencer dans 15 secondes. Alors, le but du murder, ce n'est pas difficile. Nous sommes tous comme ça, des innocents. Puis dès que la partie va commencer, il y a quelqu'un qui va être un meurdeur, donc un méchant, qui voudra te trouver. Alors là, pour l'instant, je suis innocent, donc il va y avoir un meurdeur à un moment, donc un méchant, qui va venir. Et il y aura aussi un détective, comme ça, et, bah, pour voir, savoir c'est qui. Euh, il aura un arc, pour savoir qui c'est. Et si est une mauvaise personne, lui, il, tue, il meurt. Mais aussi, il y a des petits lagos. Quand tu mènes innocent il y a des petits lingots. Et quand tu en as dix, tu as un arc. Et tu as une seule flèche. Et si tu te loupes, tu.. Ah, regardez. Il euh... y a un mort. Donc il y a, y, a, y a le murder qui est passé par ici. Qui a tué cette personne. Qui était le détective. Et alors là, je vais récupérer le truc. Et là, j'ai euh, J'ai autant de flèches que je veux. Parce que je suis le détective. Parce que j'ai attrapé euh, l'arc du détective. Mais, tu vois, ça pourrait être lui Ça peut être n'importe qui Alors, le murder pour lancer leur couteau l'épée Donc, on va appeler ça leur couteau Ah, oh, il y a des cheats ah oh, punaise Attendez, hein. Je reste concentré. Euh, lui aussi peut être un murder Ok euh, j'ai visé parce qu'il y avait le mec qui s'approchait trop près de moi euh, J'ai eu trop peur, alors j'ai truc et Mais c'est pour que ce soit pas lui euh, Donc j'ai failli mourir Alors là on est dans une autre map Donc là vous avez compris plus ou moins le but est donc de trouver le méchant Même si on, là on n'a pas vu que c'était le méchant J'étais pas sûr que c'était lui Et c'est tout en fait Et euh, j'adore ce concept Et euh, donc on va se retrouver dans une minute Parce qu'il y a toujours une minute entre tout et euh, à Donc on se, re, euh, on se retrouve Des restes, Une seconde Alors cette fois-ci je suis encore une fois en innocent On n'est que trois Et euh, donc ça peut être n'importe qui euh, Ça me fait un peu peur Mais ça passe euh, Sérieusement quand on est trois Mais c'est un peu nul toi. Donc ça peut être lui Et ça peut être Ah non Ça peut pas être elle Parce qu'elle elle a la arc Ah bah c'est lui Ok bon ben bah on a vu son épée hein. Ou son couteau si vous aimez mieux Ok il nous suit Ok on sait tous ce que c'est lui. Hein on va essayer euh, de le suivre. On sait qu'il a lui, euh, c'est le détective là, au fond. Donc, on va le suivre sur cas s'il meurt. Non non non, c'est pas moi, c'est pas moi. Et euh, voilà. Ah punaise, attends. Euh... Alors, euh, des fois, il peut être très discret, le murder. Hein euh, voilà, je suis mort. Je suis un peu glandé. Re donc. La partie recommence dans... Bah, elle commence maintenant. Et je suis, encore une fois, un innocent. Alors, cette fois-ci, on était 4. Mais il euh, y a des moments où il euh, y en a deux fois plus. Là, on est 13 dans la partie murder. Donc, euh, dans le lobby murder. Euh, bon, j'espère qu'on sera plus dans une des parties. puisque que là... Euh, fuck. Euh, C'était lui Mais euh, c'est un peu nul je trouve Donc soit Je sens qu'on va se retrouver Qu'on aura une vraie partie avec deux fois plus de personnes Voilà une nouvelle partie Alors euh, Pour l'instant je suis juste le détective Et là on est Deux fois plus Alors, Je méfie un peu de tout le monde hein, Sérieusement Parce que 10 c'est pas qu'à peu Alors voilà, c'est que n'importe qui mais là souvent je suis la personne Je suis pas sûr que c'est lui Alors je le suis et... mais déjà arrivé de passer rien qu'en le suivant Mais là je suis pas sûr mais je suis en train de soupçonner Ah hum. non même pas ça peut pas être lui Ah punaise, attends, j'ai vu un couteau Ah c'est lui qui Essayer de viser. Voilà. Bon, c'était le via parce qu'on a vu un couteau passer de façon horizontale. Donc, c'est-à-dire qu'il a lancé son couteau pour essayer de tuer euh, l'autre personne. Et vu que je l'ai vu, j'ai tiré avec mon arc. Euh, mon arc. Euh, mon arc. Et j'y suis arrivé et à, à, à, à gagner. Bon, là, on est quatre, on est pas qu'un peu cette fois-ci. Et. Euh, je, me, je vous retrouve dans 45 re les amis Donc euh, la partie va bientôt commencer Et je ne sais pas à qui je vais Donc là je suis innocent Et euh, ça peut être n'importe qui Donc là c'est deux fois plus difficile Alors euh, j'ai trouvé pendant ce laps de temps euh, Qu'est-ce que je pourrais dire pour cela euh, mais euh, je vais vous parler Pourquoi je fais beaucoup moins de vidéos En plus les le les tricheurs euh, C'est parce que euh, J'ai eu, euh, Du boulot pour les examens Sérieusement Puis euh, Ah la cachette de fourbe Oh quoi Attendez hein, j'entends du juste quelqu'un mourir Ah putain je vais le voir 30 secondes mais je vais le voir Hop, oh, c'est -ce, lui Ok, je, je retiens juste à quoi il ressemble Parce que c'est seulement comme ça que je pourrais le tuer Ok euh, Alors je connais par cœur là où les, euh, les petits euh, Les tout d'or euh, apparaissent Attends, ça apparaît chaque fois au même endroit Et euh, voilà Attends Alors pourquoi je... Euh, et voilà, et puis après pour les vacances J'ai voulu en faire Puis euh, j'ai pas trouvé le temps un peu fainéant à la fois. Puis, euh, bon, je me suis dit, euh, je vais te trouver Murder. Pourquoi pas faire une vidéo Puis ça va m'occuper. puis après, euh, au moins, ça va faire du contenu. Ah, punaise, Oh, punaise, okay, je, vais me, je vais me casser parce que. <rire> voilà. Et. Euh... J'espère que si cette vidéo va vous plaire. Vous avez qu'à le dire en commentaire. Ça pourrait beaucoup m'aider. Rien qu'à mettre... Oh, merde, j'ai voulu me passer à côté. Rien qu'à mettre un petit like pour savoir si vous aimez bien. Et puis après, ça me fera plaisir. Alors, on va passer à la prochaine partie. Et euh, à tout de suite. Heureux. Alors, euh, je suis encore un poignet. Euh, ça, c'est ennuyant. Putain, c'est pas moi, c'est pas, pas moi, c'est pas moi. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Alors, il y a des cachettes. Euh, euh, partout. Euh, sérieusement, partout. Donc, il euh, y a une cachette là. Euh... Mais, euh, donc, puis il ah, y a des cachettes, euh, par exemple, euh, attends, je prends le petit euh, lago d'or. Il y a des cachettes euh, un peu partout. Bon, je, on a déjà gagné, car euh, je me suis caché euh, dans une des portes, je vais vous montrer. Il ouais, y a aussi ici, mais euh, tout le monde la connaît. Ah, putain, c'est lui, finaise. j'ai vu un couteau passer. Ok, ouais, j'étais bloqué Mais... Euh... On va passer dans la prochaine euh, partie et j'essaierai d'être murder. Puis, euh, à A titre de suite. Alors, euh, donc, là, je suis murder. Donc, je suis totalement le méchant. Alors, tu as. Comme je vous ai pas dit tout à l'heure, un laps de temps avant que. Avant que tu aies ton épée. Là, j'ai de la recevoir, comme vous avez vu. Puis, j'ai comme si j'étais un petit citoyen. Hein. Un innocent puis tuer une personne comme ça euh, au hasard comme ça tu vois puis euh, voilà alors là j'ai pas été très discret et euh, c'est tout bon je sens que je vais me concentrer pour arriver y arriver mais euh, c'est tout il y a des gens qui arrivent à là au dessus je sais pas comment ils font c'est chiant alors ici ça t'a ah, attends, what the fuck, il y a, des... Ah, il y a des gens qui va triché ici. Bon, c'est pas grave. Et euh, donc, euh, voilà. Bon, je vais essayer de la voir l'as. Hein. Il est punible. Bon. Euh, c'est pas facile quand il y a beaucoup de personnes parce que tout le monde peut savoir qui c'est. Alors euh, Ce qui peut être la solution, c'est euh, de faire comme si t'avais euh, tes petits logos, comme faire euh, comme si c'était pas toi. Mais euh, bon, c'est très difficile. Hein. Puis euh, bon, toi, elle, elle m'a vu, toi. Ah bon, voilà, j'ai été mort par le les... <rire> C'était, euh, je pense que c'était lui. Et euh, donc je suis pas arrivé... Euh, non, je pense que je suis jamais trop arrivé à être à y, à y arriver. Euh, à gagner quand j'étais mordeur. Même quand il y avait peut-être 3 personnes. Parce que le minimum de personnes, ça peut être 3 avant que le décompte commence. Donc là, la partie commencer dans 6 secondes. Donc ça arrête de mettre... de faire une coupure. Et euh, je pense que c'est parti. Et je suis encore une fois le mordeur. Donc, j'essaie de prendre ma revanche. Hein, en essayant de gagner. Alors, voilà, je viens de la recevoir. Hein, comme vous, vous l'avez vu. Puis, euh, Voilà. Alors, euh. euh je sais pas comment je préfère. Hein, pas refaire comme si j'étais une. Bête perte. Mais punaise, ce mec-là. Ce mec-là, il me fait chier. Hein. Ah, je veux pas après. Ah, oh, putain, c'était le. Mais Je m'énerve. Regarde, très pénible. Normalement, il peut pas faire ça un endroit où tu ne pas aller. Donc, je déteste les gens qui font ça. C'est horrible. Et voilà ce qui euh, va euh, terminer notre vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et euh, dites-moi si vous en revoulez. Likez, abonnez-vous. Et surtout, venez des fois euh, sur Twitch. Car je ne vois jamais personne venir. Et pourtant, je suis très peu active. Mais j'y suis quand même active. Donc, deux fois, je ferai des streams comme ça, par-ci, par-là. Alors, passez une bonne vidéo et laissez un petit commentaire. Ciao